Et s'il arrêtait Et s'il arrêtait Et s'il a Et s'il arrêtait arrêté d'arrêter La refumerait-il Fumerait-il Fumerait-il Et s'il a refus, que fût-ce nous-mêmes Et s'il arrête de l'arrêter De l'arrêter De l'arrêter à tout prix, de l'arrêter capituleux, abominateur Et si le prix est de le rendre A quel prix sommes-nous vendables Va vendable. à un offre vendable. A quelle heure Va à un offre vendable. A quelle heure Et si là, tu n'as pas de prix, je suis content alors même qu'il n'a pas de prix, si tu est vendu la quille... Et s'il si arrêt, si arrêtait Et s'il si arrêtait Et s'il si arrêtait Et s'il si arrêtait t'arrêter L'arfu est-il Et s'il si arrêtait Et si arrêtait, que fût-ce nous même Et s'il si arrête, de l'arrêter De l'arrêter à tout prix que et si, arrêtait, et si le prix, et Et de le vendre Pas de, de il hein, a pas le prix Si tu l'as est la qu'il est vendu dans c'est lui la payable Et s'il n'a pas de prix, pourquoi le paye-t-on De larraqué, de saleté, de la de s'arrêter réclée La vie par appelée La qui a pris ce culot Abonne-t-on Si le prix était l'homme Épuisement, mort, suicide, dépression Ne restait ni dépression Amélie Et si l'art était Et si l'homme avait appris impayable Tirez-t-on Si l'homme avait appris impayable tirez ton. on Si l'homme n'a pas de fruit Et il se paie lui-même Pourtant, alors même qu'il n'a pas de fruit si pourtant, alors même qu'il n'a pas de fruit pourtant, alors même qu'il n'a pas de prix. Content, alors même qu'il n'a pas de fruit Content, alors même tu n'a pas le petit... truc pour le reste même, tu pas le plus courable, ici si l'homme un payable, tu es si l'homme avait un peu. Alors là c'est Alors l'art c'est lui. L'impayable. L'art était la crise de l'homme, mais si la crise de l'homme était l'art, était autre qu'une crise de l'art, payable, vendu, marchandé, dépourvu de vie. L'art l'art c'est l'art L'art l'art se paie, c'est que l'homme se doit. Ah contre crise de la se doit de payer et d'être payé pour l'élève alors que ben il ne peut vivre donc si l'art se paie c'est que l'homme se Thank yeah. you.